Alors aujourd'hui, je vais vous... J'improvise complètement ce que je suis en train de dire en fait, donc je vais 30 secondes réfléchir à ce que je dis. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tutoriel Pôle Emploi.fr pour apprendre à gérer votre espace et vous allez voir qu'il y a plein de fonctions que vous ne connaissez peut-être pas sur le site. On va voir tout ça ensemble. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on peut faire pas mal de choses sur le site emploi.fr à l'approche de sa date anniversaire. Et l'intérêt de le faire soi-même sur le site emploi.fr, ça va être d'abord de ne pas perdre du temps inutilement avec la musique d'attente du 3949. Et puis il y a un deuxième intérêt, c'est que moins on est nombreux à appeler le 3949 parce que nous-mêmes on est autonome avec le site internet, plus les agents du 3949 vont pouvoir répondre à des questions vraiment particulière, que les gens n'auraient pas pu régler eux-mêmes sur Internet, ou traiter des dossiers. Bref, si tout le monde s'habitue à mieux utiliser le site, les agents Pôle emploi vont traiter plus vite les dossiers, et donc ce sera finalement bénéfique pour tout le monde. Donc je me mets sur mon espace, connexion, candidat, je rentre mon numéro ici, poursuivre, je tape mon code, et le code postal. Donc, me voilà sur mon espace et ce qui va surtout m'intéresser, c'est toute la partie « Mon dossier demandeur d'emploi ». Et c'est dans cette petite brique ici que je vais aller pouvoir trouver quelques rubriques qui vont m'être très utiles. Et je vais aller dans la petite rubrique « Mon dossier demandeur d'emploi ». Et là, je vais aller dans la partie « Mon inscription ». Et alors là, il y a une rubrique qui avant s'appelait « Mon passé professionnel », qui après s'est appelée « Mes quatre dernières années ». Aujourd'hui, ça s'appelle « Mes deux dernières années ». Je vais cliquer sur cette rubrique et je me retrouve avec une frise qui va me montrer ici en bleu toutes les périodes où j'ai travaillé. Donc deux informations. D'abord, quand c'est bleu, ça veut dire que Pôle emploi a reçu quelque chose de la part de mes employeurs, que ce soit une AEM ou que ce soit une attestation employeur si vous avez travaillé au régime général. Et la deuxième information qui est très intéressante, si vous ne vous souvenez plus de votre date anniversaire, c'est ces petits pointillés ici. Pour moi, par exemple, on voit ouverture de droit sur la base de contrat de travail du 28 septembre 2018. Ça veut dire que... Cette date du 28 septembre 2018 et tout ce qui est avant, ce sont des dates qui ont déjà servi à m'ouvrir les droits que j'ai actuellement. Donc quoi qu'il arrive, cette date-là, comme toutes celles qui précèdent, ne pourront plus resservir à une nouvelle ouverture de droits. Quand je clique sur ces petites briques de couleur bleue, je vais pouvoir aller voir tout ce qu'ont dit les employeurs. Donc là, ce n'est pas ma déclaration à moi. C'est-à-dire que ma déclaration à moi, normalement, je suis censé avoir gardé le petit PDF que Pôle emploi me fournit à chaque fois que je m'actualise tous les mois. Par contre, ces PDF que moi j'ai remplis, je peux aller les comparer avec ce qu'ont dit mes employeurs, parce que c'est toujours possible qu'un employeur fasse une erreur. Donc ça, ça peut être l'occasion de le vérifier. Est-ce qu'effectivement j'ai bien travaillé pour cette société-là et pour cette société-là, du 6 au 7 Ou est-ce qu'il y a un glissement entre ce que moi j'ai dit et ce que eux ont dit L'erreur peut venir d'eux, l'erreur peut venir de moi, mais en tout cas qu'elle vienne de ou de moi, ça risque de ralentir mon dossier au moment où je vais me faire recalculer. Comme vous savez sûrement, ce que vous donne Pôle emploi pendant que vous êtes en cours d'indemnisation, c'est finalement toujours ce qu'on appelle un paiement temporaire, c'est-à-dire qu'il est uniquement basé sur votre déclaration à vous. Par contre, en parallèle, vos employeurs envoient des AEM à Pôle emploi et Pôle emploi va s'intéresser finalement à ces AEM à un seul moment, c'est au moment où votre dossier va être recalculé. Soit parce que vous arrivez à la date anniversaire, soit parce que vous-même, vous avez déclenché une demande de recalcul. Et c'est à ce moment-là que Pôle emploi va vraiment faire le cumul de ce qu'ont dit vos employeurs, puisque par contre, officiellement, c'est vraiment ça qui fait foi. Je vous donne un exemple qui pourrait poser un problème au moment d'un recalcul. Moi, en faisant ma déclaration, j'ai dit que j'avais travaillé du 5 au 6 pour cette société-là. En fait, je me suis trompé en regardant mon agenda, ce n'était pas du 5 au 6, c'était en fait le 6 et le 7. La déclaration de mon employeur va être celle qui va être prise en compte par Pôle emploi, donc 6 et 7, et non pas 5 et 6 comme je l'ai dit. Ça risque de bloquer mon dossier parce que Pôle emploi va dire bah « Oui, mais vous nous avez déclaré quelque chose de 5 et ce 5 n'est jamais apparu nulle part dans les AEM. » Donc c'est dans ces cas-là que vous risquez effectivement d'avoir un souci et de devoir appeler le 3949 ou vous, vous déplacer en agence ou avoir des échanges en tout cas avec Pôle emploi et en général de faire une déclaration sur l'honneur pour dire mais à culpa, je me suis trompé, je n'ai pas travaillé le 5 et le 6 comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé le 6 et le 7 comme me l'ont dit les employeurs. En règle générale, quand c'est le même nom de société, le même nombre d'heures, un brut, très proche de ce que vous avez dit, l'agent Pôle emploi va bien se rendre compte que vous avez fait une erreur et la corriger. Par contre, si vous commencez à régulièrement avoir des journées que vous n'avez pas déclarées ou à l'inverse des journées que vous, vous avez déclarées que Pôle emploi n'a pas déclarées, là forcément, il y a des questions qui vont se poser et il va falloir d'une manière ou d'une autre que vous puissiez justifier de l'erreur qui a été faite. C'est pour ça que un ou deux mois avant votre période de recalcul, ça peut être vraiment très intéressant d'aller dans cette rubrique et d'aller vérifier que tout ce que vous, vous avez déclaré, c'est bien l'information que Pôle emploi a reçue plus les informations seront proches, voire exactes, plus votre dossier sera facile à traiter et pourra se faire en très peu de jours. Pour accélérer le traitement de votre dossier, l'intérêt, c'est que vous puissiez les envoyer vous-même. Il suffit d'aller dans « Mes échanges avec Pôle emploi »,« Transmettre et suivre un document », vous cliquez sur « Envoyer un document », et quand on arrive dans « Envoyer un document », vous allez sélectionner un contexte. Vous n'avez qu'un seul choix, « Actualisation »,« Changement de situation ». Donc c'est bien celui-là qu'il faut choisir. Ensuite, vous allez préciser la situation. Il s'agit donc bien sûr d'une activité salariée, puisque vous envoyez une AEM. AEM, c'est ce qui correspond à un salaire, donc évidemment c'est une activité salariée. Et enfin, quel type de document Alors, En règle générale, ça va être l'attestation employeur. L'attestation employeur étant l'AEM. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous allez donner un nom au document ça, c'est surtout pour vous, pour vous souvenir de ce que c'est. Donc, vous pouvez taper typiquement « AEM euh, truc prod euh, » de janvier euh, 2018, par exemple. Vous allez valider ça. Et là, finalement, un truc assez classique comme on a sur plein de sites, on va vous demander d'aller choisir le document que vous devez envoyer. Attention, une seule AEM par envoi. Si vous avez 5 AEM à envoyer, il va falloir faire 5 fois cette procédure. Ce sera beaucoup plus simple et donc beaucoup plus rapide pour le traitement de vos dossiers pour les agents. Ne tombez pas dans l'idée de dire je m'en fous, je vais leur renvoyer les AEM des six derniers mois, comme ça on est sûr. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va leur donner plus de boulot pour traiter votre dossier et puis pendant qu'ils passent des plombes à regarder vos documents sur les six derniers mois, eh ben, ils ne passent pas de temps pour faire des choses qui seraient éventuellement utiles pour quelqu'un d'autre qui lui a vraiment envoyé que les bonnes AEM. Si vous n'avez pas de scanner à la maison, vous pouvez aller dans n'importe quelle agence Pôle emploi même si vous êtes en déplacement à Lyon, Toulouse, Bordeaux, parce que vous êtes en tournage et que c'est le moment où vous devez faire scanner une AEM, vous pouvez rentrer dans n'importe quelle agence Pôle emploi et utiliser le scanner. Vous êtes demandeur d'emploi, donc vous avez le droit d'utiliser ce matériel de Pôle emploi.